Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Côté Comics, j'espère que vous allez bien. Alors avant tout, bonne année à tous, bonne, bonne année, année. Bonne Alors année. la santé, les comics, j'espère que vous avez bien profité, mais pas trop quand même, parce que je vous rappelle que mine de rien, il y a beaucoup de naissances aux alentours du mois de septembre, et c'est pas pour rien. À mes côtés, toujours Julien, bonjour Julien. Bonjour Comment Jeff vous -vous il Toujours chaud Toujours, toujours très bien. D'accord, bon, bah, c'est nickel. Et de l'autre côté donc Florent Acalocors, créateur de la série VHB, et l'un des scénaristes de non, si, si, mmh. voilà, exactement. Quand on joue Florent, ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal. Ouais. C'est une cool. bonne réponse. Plutôt pas mal. Plutôt moi, pas moi, mal. Moi j'aime bien, moi j'aime bien. Tendance bien. Donc c'est déjà pas mal est clair. Alors vu que c'est la première fois que tu es là, je te rappelle. Donc tu es là pour participer au débat. Et donc Julien va dire quelque chose. Toi tu dis je suis d'accord. Non non moi je ne ça c'est ton pas rôle. Pas d'accord à la base. Ah, bon mais... ah d'accord. Donc non, il, il sera non, pas long. Ça va durer trois minutes c'est déjà. Le <rire> on va commencer avec toi donc Julien qui va nous parler de <rire> l'actu. Beaucoup d'actu Julien c'est ça Toujours beaucoup d'actu. C'est parti on commence comme d'hab avec l'actu. Cinéma ciné. Comique ciné. cinéma ah, cinéma cinéma. Allez demi point. Donc dans l'actu, on a eu deux bandes annonces depuis la dernière émission, euh, Avengers et of Ultron, évidemment. Donc je rappelle, euh, suis Whedon, toujours, qui écrit, qui réalise, Joe Whedon, Amen. Euh, donc ça sort le 22 avril, et les Avengers affronteront Ultron, l'intelligence artificielle créée par Tony Stark, Tony Stark, pas Stark, dans le film. Euh, L'autre bande annonce, c'est Ant-Man, donc Ant-Man euh, sortira le 22 juillet 2015. Et là, pour le coup, c'est donc Paul Rudd qui jouera Scott Lang et qui reprendra le flambeau de Michael Douglas qui interprétera lui Hank Pym. Au niveau film, chez DC, c'est Tom Hardy. Oui Tom Hardy. Qui quitte Suicide Squad. Oui, c'est ce ah, ça voilà. Donc euh, il devait interpréter Rick Flag dans le. Le fameux, le fameux Rick Flag, Le fameux Rick Flagg, donc leader de l'équipe dans les comics. Ah oui, d'accord. Et. Je ne connaissais pas beaucoup bon <rire> en parle. Je crois qu'il a été leader de l'équipe. Tu commences bien, toi. Ouais, ça ouais. Un peu dans les années 80. C'est ça, mais... c'est un peu une ancienne équipe. Ouais. Ancien leader de l'équipe. Bref, du Suicide Squad, avec qui, aura donc uh, Will Smith, Jared Leto, tout ça. La raison officielle, c'est qu'il est en tournage, pour en ce moment-là. La raison officielle, c'est qu'il a eu le scénario et <rire> qu'il n'a pas trop aimé. Sérieux Ouais, ouais. Oula. Donc voilà, on ne sait pas ce qu'il qu faut, voilà. Bon, on en pensera ce qu'on veut. Euh, une actu qui est sortie ce matin, on est à jour là, X-Men Apocalypse donc, qui sort lui le 18 mai 2016. On a eu trois acteurs, donc ce sera les jeunes Cyclops, Tornade et Jean Grey, interprétés par Tai Sheridan, Alexandra Chip et Sophie Turner. Désolé joli, mais là c'était un peu compliqué. Donc voilà, les jeunes euh, acteurs, personnages qui étaient déjà dans la première trilogie. On passe aux séries TV, série TV. Deux bonnes nouvelles pour d'ici puisque The Flash et Gotham sont renouvelés pour et toi, une saison pas content, deux. Ça. <rire> bah, moi je ne regarde pas. C'est pas grave. Ouais, mais, là, là, là, là. Moi je trouve que Gotham c'était une Flore bonne surprise. J'ai ouais, je, je regardé bien, Constantine, j'ai pas trop apprécié, mais euh, Gotham j'aime beaucoup. Voilà, bon. mais ça se partage très bien avec des gens qui connaissent pas du tout le ça. les univers. En tout cas, c'est une bonne nouvelle bien. pour ces séries comics, On a eu beaucoup à la rentrée, du coup elles tiennent plutôt le Biashock, non, bien le choc, donc c'est une bonne sûr. chose. Et du coup, on a aussi Hero, je le dis bien ce que c'est. Si, Hero, renouvelé pour une saison 4 sur ce CW, elle euh, aussi. Une autre bande-annonce, c'est celle de la série High Zombie, donc là, c'est un peu arrivé de nulle part, en fait. Euh, donc, c'est le comics de euh, Chris Robinson et Michael Red, euh, chez Vertigo. C'est 2011, je crois, ou 2017, un truc comme ça. Bref, en tout cas, c'est arrivé sur CW, c'est au mois de mars, et c'est les producteurs de Véronica Mars. Mars, Mars. Donc voilà, on ne sait pas trop ce que ça va donner ouais, comme série, que ça va donner, du coup, personne n'a <rire> mis cette série à mon avis, ou très peu l'ont lu, mais voilà, en tout cas il y a une série qui se fait, et puis ben, on verra. Et News de dernière minute aussi, c'est pour Supergirl, euh, qui arrive sur CBS, alors on ne savait pas trop si le projet avait été finalement euh, validé ou quoi, et finalement on eu une, une actrice qui est arrivée, euh, oui. qui a été choisie, oui. c'est Melissa Benoît, qui apparemment est connue pour Glee. Personne ne ne connaît pas. Si, voilà, exactement. Si, si, en plus, ah, je si. te promets que j'en ai vu pas mal, mais ça doit être un, un des multi ouais, personnages. Voilà. Bref. Il y a un peu 40 personnages dans la série. Donc, donc euh... on n'a pas d'image, du coup, vu que c'est arrivé bah, hier soir, c'est tombé hier soir. J'imagine qu'elle ouais. est blonde. Ouais. Non, non, non elle était blonde, elle, elle pas. Était en blonde. Oh, ils ont oh, mis ouais. la photo ouais. sur Internet du oh, genre, regardez, elle, oh, elle, elle était en blanc et tout pour Super Girl. Ça, c'est l'acteur studio. C'est formidable. C'est beau. C'est pas mal. Ok, on passe au Comus-Comus, là, ça y est. Ouais, ok, C'est parti. Alors, évidemment, la grosse annonce du côté de Marvel. Univers classique et Ultimate ils ont fusionné au mois de mai prochain avec l'event Secret Wars. Je sais pas Wars. si je peux écouter, c'est trop de, de spoilers pour moi, moi. Non, c'est pas du spoiler. Oh, Vas-y. Oui, c'est annoncé, annoncé où, par Marvel, event... on sait pas ce euh... qu'il y aura donc ça va être l'event Secret Wars, Écrit par Jonathan Hickman. Depuis quelques mois, depuis même quelques années maintenant, son run sur Avengers, il fait s'entrechoquer les planètes. Je sais pas si vous avez lu ou pas. Oui, ouais. j'adore. Voilà. Jonathan Hickman c'est vraiment très très, très très bon son sur Avengers. Voilà, ce qu'il appelle les j'ai oublié les intrusions ou les... Bref, je l'avais noté. Les incursions, je crois. Les incursions, exactement, les incursions. Et du coup, la grosse incursion Marvel normale, Marvel Ultimate qui vont fusionner, en fait. Donc, pas détruire, mais fusionner, avec plein d'autres univers. Et en gros, ça va être une sorte de Crisis on Infinite Earth, ça la version Marvel. Le tour d'un receveur et après, chacun aura chez soi. Tout va mourir, tout va renaître. On ne sait pas qui va rester, on ne sait pas qui va revenir. Ça va être un gros bordel. Mais ça peut être très très sympa, c'est bien géré et tu peux avoir des petits retours très très sympa à ce niveau-là. Donc voilà, beaucoup beaucoup de choses à venir du côté de Marvel. C'est vrai que ça reste une, gros ouais. une grosse annonce quand ouais. même. C'est une grosse annonce, oui. Marvel a annoncé comme le gros truc et tu aurais des surprises. Et je finis les comics en disant que Deadpool va aussi mourir. Bon allez, ils meurent tous, donc on y voilà. va. <rire> Numéro 250 qui finira la série actuelle sur la mort du personnage. D'accord. Voilà, il fallait le signaler. Comme façon, Deadpool est une, euh, souvent un, un pastiche d'autres euh, comics, il fallait bien qu'il meure. D'ailleurs, il est mort euh, Il est mort plein de fois, mais reprises. il est un peu immortel techniquement. Donc bon, euh, je ne suis pas tout le temps, mais alors je ne sais pas si vous vous rappelez de l'idée de ce clone. Mais là, les qui a est fait lui, d'une fan à partir de tous ces cadavre, à chaque fois qu'il est blessé, il perd une main, un bras, etc. Elle avait reconstitué pour se créer son Deadpool à lui. Donc c'était le... Un Deadpool le fait de bouts de Deadpool mort. C'était ouais, <rire> complètement absurde. Ça m'avait beaucoup fait rire. Okay. De toute façon, de manière générale, je crois que tous les super-héros Marvel ont eu au moins un clone quelque part, en fait. Et un mort. Et une Et mort. Il Et il mort. mort. Et meurt, oui, bien sûr. Oui. Je pense que c'est... C'est bien. bien. C est, c est, c est... Voilà, pour l'actu. Pour l'actu. Et je crois qu'on enchaîne directement avec Fox Boy, c'est ça C'est ça. Et bien parfait, c'est encore un mois Donc je vous présente... Un petit renard, il s'appelle Foxboy, euh, c'est le super-héros français voilà qui habite à Rennes, qui défend la ville de Rennes, qui est écrit par Laurent Lefebvre. Euh, c'est vachement chouette, si on vous en parle, c'est que Laurent Lefebvre était à, en dédicace à la librairie Momie de Metz, qu'on salue au passage, et forcément on a été le voir et lui poser deux trois questions. Magnéto. Le premier tome est un tome d'installation, c'est-à-dire qu'il est un petit peu austère. On dit qui il est, où il vit, avec une mère célibataire. Il est au lycée. Il y a une unité de lieu à Rennes, une unité de temps qui est la terminale. Donc, c'est pas l'album le plus rock'n'roll, le plus marrant. Je voulais étirer ce temps de d'où vient le personnage, qui il est avant les pouvoirs. Il n'y a pas de Traumatisme profond, genre tonton ben assassiné, ou parents tués quand on était petit, ou famille massacrée à Central Park lors d'un pique-nique, avec euh, euh, fusillade entre gangs rivaux, comme chez Le Punisher, etc. Il n'y a rien de tout ça, pas de traumatisme. C'est un fan, un geek, un foot comics qui a la chance, par hasard incroyable, d'obtenir des pouvoirs. Et quand on est fan de super-héros, d'avoir des petits pouvoirs magiques. Et eh l'occasion est rêvée de se donner un nom américain, Foxboy, de se faire un costume et de se la jouer super-héros américain. Sauf que lui, il est tout seul. D'abord, j'ai pensé faire une histoire de loup-garou qui se passerait à Brest, avec un gamin d'une douzaine d'années, une petite sœur, des aventures à la fantomètre très classiques, presque du club des cinq. Le renard, ce qui me plaît, c'est que c'est un animal très français par la littérature, c'est le roman de Renard, Renard avec un T du, du nom propre du personnage qui a donné le mot renard, là où on l'appelait Goupil jusque là, l'animal s'appelait Goupil. Et puis comble cerise sur le gâteau, les nuits rennaises sont oranges, les lampadaires sont oranges, les nuits sont oranges, quoi de mieux qu'un héros orange pour s'y fondre toute discrétion. Le seul côté local que je revendique, c'est le fait que je suis né et que je vis à Rennes. Ce n'est en aucun cas un Capitaine Bretagne, ce n'est pas une Hermine, ce n'est pas un Capitaine America à la sauce galette saucisse. C'est vraiment... J'ai l'habitude de dire que si j'habitais dans le Périgord, il y aurait des aventures avec pourquoi pas l'homme de Néandertal ressuscité ou si j'habitais Metz, mais c'est déjà fait avec l'ami Bertrand Cafterian. J'aime bien l'idée que chacun puisse réenchanter les lieux où il vit. Euh, parce qu'il n'y a pas qu'à New-York et autour des gargouilles de Gotham et les taxis jaunes de Brooklyn qu'on peut rêver. Quand je fais une histoire, j'essaie d'imaginer l'histoire que j'aimerais lire, trouver en librairie et qui, qui n'existe pas. Je me dis quel livre, quel genre de super-héros euh, pourrait attirer mon œil, mon attention et tenir ses promesses Si c'est pour faire du sous-X-Men, du sous-Batman, du sous, sous Spider-Man ou autre pas la peine, c'est déjà très bien fait. Il y a d'excellents récits dans chacun des titres et dans des dizaines d'autres personnages que je viens de citer. Donc si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Parce que moi, si j'étais un super-héros, en tout cas tel que je me voyais quand j'avais 8 ans ou 10 ans, c'était pas en train d'escalader des gratte-ciels hauts de 150 étages, j'en avais jamais vu de ma vie. Par contre, des petits immeubles de 3-4 étages, des maisons avec des gouttières, des cheminées qui évoquaient plus l'univers un peu poétique du Bruxelles dessiné par Franquin, ça, ça me parlait. C'est dans le tome 2 que vraiment on va passer au carré, au cube, on va faire intervenir beaucoup, beaucoup de personnages. Ce n'était pas mon intention initiale, je voulais rester dans quelque chose de très sobre, c'est-à-dire un personnage super-héros qui évolue dans un monde sans super-héros. J'ai changé d'avis il y a quelques mois lors de mes rencontres, de mes dédicaces, en échangeant avec les lecteurs et vraiment je me suis dit que c'était quand même idiot de ronger son frein. Et de ne pas euh, aller dans ce plaisir de mélanger pourquoi pas Rennes, Saint-Malo et des décors de campagne bretonne ou d'ailleurs hein, en France, et d'y mélanger les vrais codes super-héros avec une tripotée de, de gugus en collant en costume et d'essayer de le faire le plus sérieusement possible. Et voilà pour l'interview. Merci beaucoup Laurent Lefebvre. On espère que le tome 2 verra le jour bientôt. Voilà, C'est ma dédicace. Ça. Wow, trop bien. Wow. Donc Foxboy euh, chez Delcourt, on ne l'a pas dit du coup, on enchaîne avec des comics, encore et toujours des comics. C'est le but, normalement. Donc, je vais parler, un petit focus, sur le gant de l'infini. Wow. Et ouais. Un classique. Ce, ce classique de Marvel, alors que j'ai découvert tout récemment, du coup. Euh, je sais, c'est pas très bien, mais voilà. Euh, grâce à l'édition Marvel Gold, donc ce bouquin de Jim Starlin, donc très bon scénariste qui a fait ses les, gros events euh, cosmiques, dessiné par georges Perez et Ron Lim. Euh, donc, c'est six numéros, voilà, pour le prix de 16 euros, je crois qui n'est pas trop mal, format souple, sympa. Alors, j'ai vraiment surkiffé, je vous le dis direct, j'ai adoré, c'est pour ça que je voulais en parler. C'est vraiment une grosse saga cosmique, euh, c'est vraiment, donc euh, pour, le, pour le pitch, c'est Thanos qui récupère le gant de l'infini, et qui en gros peut faire absolument tout ce qu'il veut, mais genre vraiment tout ce qu'il veut. Il fait disparaître euh, 50% de la population de l'univers entier en faisant comme ça, clic. ça fait très peur. Euh, donc c'est vraiment cool parce que l'histoire finalement... En plus, claquer des gants claquer euh, des doigts avec un gant, c'est vachement balèze. Et c'est vrai que c'est la classe tout de suite, c'est pas n'importe qui c'est tout Donc c'est vraiment classe parce que Jim Starlin a réussi à faire ce qui aurait pu être une grosse baston et de faire vraiment une partie d'échec en fait. On va avoir vraiment... Face à lui c'est qui face à lui Face à Thanos Warlock Adam Oui c'est Warlock bien sûr. C'est lui qui va mettre au point une sorte d'échec géant pour réussir à vaincre Thanos et lui retirer le gant, c'est vraiment sympa. On va aussi avoir ce qu'on aime souvent dans les comics, c'est voir les héros se faire déchirer. Et là, pour le coup, il y a un chapitre, mais les héros se font démonter, ils crèvent tous. Je spoil un peu, mais c'est pas mal. Les héros se déchirent tous bon. un après l'autre. Mais c'est 91 <rire> l'histoire, hein, tu m'excuseras. Oui. Et c'est vraiment, vraiment impressionnant et ça marche bien. Et le Grand Affini aussi n'a jamais été aussi impressionnant, je crois. Parce On l'a revu souvent depuis, il fait des petits trucs, là, encore récemment dans Avengers. Mais là, euh, il a une puissance de malade. Donc ça, c'était vraiment cool. Euh, au niveau des dessins, euh, c'est 91, donc c'est pas vieux en plus c'est Georges Perez, c'est vraiment cool. Par contre c'est que la colo qui est peut-être un petit peu, peu vieillotte, bon, mm -hmm. sur le coup, mais, voilà, mais ça passe très très bien. Et pour terminer, c'est aussi accessible à tous, malgré que y ait un peu tous les personnages de l'univers Marvel dedans. Ça euh, passe quand euh, Même si je ne connais pas toutes les entités cosmiques qui arrivent à la fin et tout, c'est pas grave. Ça passe vraiment bien. Donc je conseille fortement le gant de l'infini. C'est vraiment cool. En plus avec les films de Thanos et tout, c'est important à lire. Du coup, général, avec les sorties, ce qui tombe bien, c'est qu'en février sort la suite, qui est évidemment la suite, qui est la guerre de l'infini. La guerre de l'infini, toujours par Jim Starlin et avec Ron Lynn cette fois qui est seul au dessin. Donc ça sort le 4 février et dans la collection Marvel Gold aussi. Je ne sais pas si je l'ai dit. Si, si. Et ben, ça va être très sympa. Du coup moi je l'ai pas lu donc euh, je peux pas dire. Encore une fabuleuse découverte. Ça bah, encore beaucoup de grosses bastons et ça. Euh, ouais C'est un hein, double maléfique, maléfique d'Adam Warlock qui va récupérer le gant et créer des. Double des de tout le monde. Des super héros. Voilà. Ça peut être sympa. <rire> 4 février. Le 4 février aussi on a les débuts de Miss Marvel, la nouvelle, qui s'appelle donc Kamala Khan. Donc, euh, qui fait parler un peu d'elle parce que religion musulmane, on va pas débattre là-dessus, mais voilà. Euh, donc c'est vraiment une approche qui est très fraîche sur le coup. Euh, c'est un peu une fan de Miss Marvel qui va devenir Miss Marvel. Et aussi à côté pouvoir original, très intéressant. Euh, donc là, c'est écrit par G. Willow Wilson, dessiné par, dessiné, pardon, par Adrian Alfona. Hmm. Et ben, je conseille aussi. C'est voilà, une série un peu ado, un peu, un peu fun. Un peu... Ça marche bien. Ce qui sort aussi chez Urban Comics, cette fois, on l'attendait depuis longtemps, c'est Hellblazer, la série, la célèbre série de Vertigo. Alors Urban ne savait pas trop comment le sortir, en fait, il ne savait pas par où commencer, euh, c'était un peu compliqué. Finalement, ils ont fait le choix de se centrer sur le run de Garfenis. Donc la collection va être Garfenis présente Hellblazer, ça commence au numéro 41 de la série. Et c'est l'arc, en tout cas le début de l'arc, où euh, une jeune Constantine du coup, va affronter ben, un concert. Voilà. Il a le cancer et du coup ça va changer un peu, peu d'affronter les démons, etc. C'est une approche assez assez spéciale du personnage sorti le 27 février. Et je termine, ouf, je l'ai là, par The Wake. Euh, donc The Wake c'était en janvier, mais on en parle puisque Scott Snyder et Sean Murphy, les auteurs, seront en Angoulême, pour le coup mmh. invités par Urban comics. Euh, donc là c'est RSI en deux parties qui est complet, chez Vertigo aussi. Et c'est Snyder qui s'attaque au mythe des, des profondeurs, des créatures, des, des profondeurs. On sait qu'il a mis le côté horreur. Il a fait le côté ogre euh, avec Severed. Il fait 8 dans son nom sur les sorcières. Et donc là, il parle des monstres sous-marins. Et c'est aussi très très bon. Et puis Sean Murphy au dessin, voilà, on adore. quoi. Ouais, beau, on ça. adore. Voilà pour les sorties. Alors du coup, j'ai n'ai plus de rubrique. Donc l'émission est finie, ça. On peut y aller c'est terminé euh, Non. C'est quoi la réponse C'est non, hein. non Non. Non, c'est pas fini. Que, en, fait, en fait, tu mais... restes, il y a encore plein de choses après. Donc. Je veux pas te démenter de quoi, mais une fois que j'ai fini, tu vois, les gens, ils, ils partent en fait. Ah bah, Laisse-les partir, c'est pas grave, nous, on continue, ah on en fait, a préparé. Euh, voilà. Avec le stack pile de Florent, je pense qu'ils vont rester, mais habituellement, ils partent. Ah ouais, Merci Florent, heureusement que t'es là. D'accord, non, on va lancer un débat. C'est bien un débat quand même. Non, ah D'accord. Débattons. Et donc, le débat, c'est les personnages de comics ne sont-ils jamais mieux écrits que par leur créateur et donc on a posé la question à Laurent Lefebvre et je vous propose de voir sa réponse immédiatement. Le droit d'auteur est une super chose pour nous en Europe, en France, c'est-à-dire on peut disposer de, des destinées de nos personnages, choisir de ne pas les continuer après notre mort, par exemple. Par contre, je reconnais euh, un grand avantage dans le système de l'industrie américaine telle qu'elle existe, c'est-à-dire que si uniquement Bob Kane avait dessiné Batman, on n'aurait jamais eu les vrais grands récits de Batman. Idem pour Daredevil, et j'enlève aucun talent, évidemment, au père, à ceux qui ont créé les personnages, mais quel qu'il soit, quel que soit celui auquel on pense, euh... oh. c'est dur de répondre à cette question, parce que je vois plein de contre-exemples. Hellboy sans Mignola aux commandes, que serait-il devenu Electra qui échappe au contrôle de Miller, ça devient compliqué. Une bimbo nourrie au pop-corn qui se... Bonjour la ninja discrète qui se balade en rouge. C'est très compliqué. Je crois qu'il n'y a pas une réponse qui peut se terminer par oui ou par non là-dedans. Ce qui est vraiment bien dans ce système américain, effectivement, euh, c'est qu'on peut grandir, fantasmer un personnage, comme Miller l'a fait avec Batman quand il était enfant, et Dardeville et pouvoir y apporter des choses toutes personnelles, comme par exemple la connaissance du film noir, du roman noir, euh, l'amour de Will Eisner et les connaissances du spirit et tout ce qu'il a apporté à la bande dessinée, euh, de Bill Kriegstein qui travaillait dans les EC Comics dans les années 50. Euh, toutes ces choses-là, il faut laisser le temps à un personnage à échapper et voir devenir plus grand que ses créateurs. Batman est aujourd'hui mille fois plus grand que Bob Kane ne l'aura jamais été lui-même. Et c'est ça qui est magique euh, dans l'industrie américaine. Alors si la question est, est-ce qu'il faut être le créateur du personnage pour en tirer les meilleures histoires, je ne peux pas m'en sortir mieux qu'en disant pas forcément. Et les exemples sont Légion. Alors Florent, qu'en penses-tu Es-tu d'accord euh, dans, dans les grands linois, ouais, non, je suis assez d'accord. Euh, ce qui est important avec les personnages de comics qui fait. Enfin les personnages parce que la question, ça se porte sur les super-héros, les grands personnages, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut qu'ils continuent à exister pour avoir vraiment leur valeur de super-héros intemporel qu'on connaît et qui continuent de vivre parmi nous. Donc je pense que... Il est important que les créateurs puissent s'exprimer au début sur le personnage et vraiment les définir tels qu'ils le veulent, tels qu'ils le veulent, quoi. Mais si après, s'ils doivent continuer, je pense que ça peut être intéressant. Il peut y avoir d'autres récits et d'autres apports par d'autres auteurs. Donc en fait... L'intérêt c'est que le personnage soit vraiment très bien défini au départ, que le créateur fasse bien son boulot. Parce que les personnages comme Spider-Man, les... il y a une punchline, enfin, c est... C est en trois lignes on résume le personnage. Quoi. Mais c'est vrai, comme il disait, il y a... avec le temps, avec les époques, les personnages sont devenus des figures emblématiques sur lesquelles des auteurs peuvent avoir des nouvelles choses à dire. Donc c'est intéressant qu'ils passent de main en main. Enfin, je trouve que c'est un des intérêts. Euh... C'est en fait, d'avoir finalement une nouvelle vision du personnage à notre angle d'approche c'est tout ça qui est intéressant pour les personnages, pour les renouveler un peu, pour apporter autre chose à un personnage finalement, même si le créateur l'a a créé telle qu'il le voyait, qu'il l'a définie telle qu'il le voulait, finalement c'est toujours bien d'avoir une approche différente. Après Et... c'est des, des archétypes parce qu'on dit ça avec Spider-Man, le super-héros, mais après il y en a d'autres qui ont trouvé, des gens qui veulent parler de Superman mais qui n'ont pas le droit de Superman chez Marvel, vont inventer d'autres personnages qui ressemblent à Superman. On peut parler de Superman très facilement même si on n'a pas les droits, donc en fait c'est... Euh... C'est des figures, vraiment, les super-héros, des archétypes. Superman est un archétype de super-héros en soi, le super-héros solaire, le super-héros qui, qui est quasiment omnipotent, le dieu qui vit parmi les hommes. Euh, mais finalement, la figure du cow-boy, il euh, y, y a trois cow-boys, il y a le bon, le brut et le tru, Enfin, mm -hmm. et on peut s'amuser avec... Et... Voilà, donc je pense que finalement, c'est pas que chez les super-héros, on s'amuse avec des figures existantes. Celle de Dracula, bon, bah, ben, quand il n'y avait pas les droits, on l'appelait autrement, mais c'était. C'est vrai que je pense que par rapport aux comics, on est obligé d'avoir cette, cette ouverture d'esprit et de ne pas se dire que Batman, c'est euh, bah, la version de départ, quoi. Si à chaque fois on reste sur la version de départ, c'est juste pas possible de se mettre aux comics, quoi. Le personnage est systématiquement réinventé et, euh, et vraiment très fréquemment. Du coup, on. On ne peut pas s'amuser oui, à rester cantonné à une seule version. Il faut avoir cette idée que le personnage va évoluer et bah, des fois va évoluer très vite, voire trop vite. Ouais, il appartient à personne du coup. Même s'il a été écrit par quelqu'un, je... il appartient à l'éditeur. Il appartient à, à l'éditeur, d'accord. Voilà. Voilà. Euh, niveau auteur, comme disait euh, Laurent justement tout à l'heure, c'est que Batman est devenu beaucoup plus énorme que Bob Kane lui-même. Évidemment, voilà. Batman c'est autre chose. Hein. Bob Kane, d'ailleurs, peu de monde savent que c'est le créateur. Non, c'est sûr. Pas sûr. tant que ça. Donc en fait, on est à peu près tous d'accord avec Laurent Lefebvre. C'est à peu près ça. Ouais. C'est j'ai pas mal, je J'avais une question, par exemple, si tant euh... que tu écrivais HB, oui. hein, qui est une série de chasseurs de vampires, hein, euh, si euh, tu avais un auteur, qui si voulait reprendre, par exemple, la... enfin, en tout cas, faire une histoire sur la série à côté, en reprenant tes personnages, est-ce que tu serais d'accord Est-ce que tu trouverais que ce serait un apport intéressant pour toi Il faut vision. déjà que j'ai eu le temps d'écrire ce que j'avais écrit sur les personnages, mais... Euh... Donc après, non, non, il y a même déjà des, des projets comme ça, c'est intéressant. Après, c'est pas systématique pour tout. Je sais pas si c'est intéressant de que tous les personnages soient repris. Est-ce que les personnages y le Dernier Homme doivent être repris pour faire une suite par d'autres auteurs et la reversion de l'histoire C'est inutile, il y a des œuvres qui sont censées être clos. Mais quand on crée un archétype et qu'on commence à l'écrire dans un système feuilletonnant, mensuel, sans de fin prévue, un ongoing, bah c'est normal que euh, quelqu'un reprenne derrière. Ça marche très bien avec Spirou, par exemple. Mmh. Aussi oui, en oui. franco-belge, c'est tout à fait crédible, enfin, ça marche bien, ça marche, Enfin, on ça peut marche. le faire. Et... Donc non, voilà, pour l'instant, moi ma série je la vois en tant que œuvre clos, mais après des histoires annexes, vu que c'est aussi inspiré du comics, c'est super intéressant aussi, et donc on y travaille. Quoi. Je contrôle quand même beaucoup. D'accord, donc merci messieurs, <rire> voilà pour le premier débat. Alors maintenant c'est moi qui vais prendre le relais, je vais parler de Marvel Zombies, j'espère que vous... ça vous inspire, tout le monde a lu Marvel ah, Zombies, vous Zombies. connaissez par cœur. Ça va à temps, ça non Bon, <rire> un... quand même pas, attends t'exagères un peu. Alors, c'est vrai qu'on n'en on a jamais vraiment parlé dans l'émission, alors qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. C'est vrai quand même, Marvel Zombie, c'est ce qu'on peut appeler, un, ce qu peut appeler pardon, un classique. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément bon, mais c'est un classique. Je te vois venir, non, je, je préfère préciser. Alors, à la base, c'est une mini-série lancée en 2005 par le scénariste Robert Kirkman que je ne présente plus. Le succès est présent et du coup, la série continue et on a, et on a pu voir ainsi un crossover avec Ash, David Dead notamment. Alors de manière générale, on peut commencer par dire qu'on euh, ne peut pas commencer les comics Marvel par Marvel Zombie. Il y a certains vendeurs qui le prétendent, c'est juste pas possible. Ce n'est pas parce que vous voyez Peter Parker manger la tente May que vous allez apprendre des choses sur Spider-Man. Donc ça, on oublie. Vous attaquez Marvel Zombies si vous y connaissez un minimum en Marvel et en zombie. Et en zombies, oui. merci Julien. Les zombies, c'est ça. Donc en Marvel et en zombies. Donc au niveau de l'histoire maintenant, donc, tout commence lorsque les 4 fantastiques de l'univers Ultimate se retrouvent sur Terre de 1949 et ils découvrent qu'un virus a ravagé donc, les fameux euh, super-héros et qu'ils sont devenus des sortes de euh, zombies cannibales. Ça, ça tient en fait en 3 numéros dans euh, les 4 Fantastiques ultimates en 3 numéros, et c'est sur cette mini-trame que Robert Kirkman va rebondir et qui va créer donc Marvel Zombie. Donc là, on découvre cette fois comment ça s'est passé, et on voit donc les super-héros euh, dans leurs costumes, avec leurs caractères se transformer en zombie, etc., et bouffer tout ce qui traîne en gros. Quoi. Alors déjà, selon vous, est-ce que c'est, donc là on y arrive, est-ce que c'est une bonne série je remonte les manches, on voit l'écran là. On ne ouais. va pas mais remonter les, remonte manches. Officiellement les manches. Est-ce que l'on peut conseiller Marvel <rire> je remonte ou les ou manches. C'est pas ce qu'il faut conseiller, on peut le conseiller, mais c'est pas ce qu'il faut conseiller chez Marvel. Euh, hum. Moi je suis tombé, je les ai, je les ai pas dans ce format-là en omnibus, j'en je ai, euh, ai quelques numéros en, en 100% Marvel, comme ils étaient sortis au départ. Ah, Et ça, du coup je les ai pas bien, tous. Et c'est intéressant parce que c'est plein de petits cycles, c'est composé par... Plusieurs cycles. Euh. Il y a le cycle principal, il y a le cycle Ultimate x Man, il y a celui avec X51 que j'ai lu que je trouve pas mal. X51, c'est Machine Man, c'est un robot dans un monde où tout le monde devient des zombies. Et là, du coup, enfin, on a. C'est composé de plusieurs mini-séries en fait. Et donc, il y en a que je trouve intéressantes et d'autres qui sont juste un moyen de voir. Ah, D'accord. Spider-Man. Pour en fait faire une sélection, c'est ça. L'omnibus, c'est peut-être pas nécessaire à part si on aime bien voir du zombie partout. Mais euh, je sais pas, je suis pas. J'suis... Je suis pas 100% convaincu, il y a des cycles que je trouve vraiment très bons et d'autres euh, gadgets. Bah, je, moi je vois pas l'intérêt en fait. Pas. À part si t'es le zombie que tu veux peut-être avoir une lecture un peu simple, fraîche, ou qui t'éclate un peu, mais autrement, au-delà au de ça, je ne vois pas l'intérêt. Je trouve que l'humour est très lourd et pas. Ils sont pas et tous, pas tous, pas tous fin, ne sont pas tous, tous les cycles ne sont pas dans l'humour. Au début, oui, il oui. y a un peu un truc comme ça, mais ils ne sont pas tous dans le style. Bon, en tout cas, je n'ai pas réussi à accrocher personnellement, mais après, bon. Mm. D'accord. Donc euh, on, on peut le lire, mais c'est pas forcément Faut un Faut arracher euh, une, une, quelques... Non, pas arracher des pages, mais on, on peut tous tout pas. lire. Si c'est voilà. passer chez le libraire, ils aient les premières pages et vous verrez. On peut les emprunter Donc, à tout. Enfin, on peut les emprunter peut-être. Vous devez vous faire vos, votre propre avis à part. Ouais. Mais c'est bien trash des fois. Hein. C'est sympa. Ah oui, bien, sûr. bien bah, sûr. Si vous aimez les zombies et Marvel, là, techniquement, ça devrait aller. Quoi. Non, c'est vrai. Ou si vous sens. détestez Marvel vous et vous voulez voir tous crever. C'est sûr que si vous n'aimez pas les super-héros et les zombies, ça part mal. C'est vrai. Bon. Donc, suite au succès, c'est devenu le bordel. Clairement, on peut le dire. Alors, la première suite est Marvel Zombie vs The Army of Darkness, je l'ai déjà dit, donc, avec H. Devil Dead, qui était euh, interprété par Bruce Campbell dans le film. Mais surtout, euh, il a été nommé Marvel Zombie 2 en France, alors que ça se passe avant. Donc, ça aurait dû plutôt s'appeler Marvel Zombie 0. Ouais, mais ça, c'était pas fait. c'est Urban Comics qui a introduit ce fait de faire des zéros, mais c'était pas le cas avant. Peut-être, euh... mais du coup. Euh, c'est encore plus le bordel après. Forcément. Parce que qu'est-ce qui se passe aux États-Unis bah, Au bout d'un moment, il y a Marvel Zombie 2 qui sort. <rire> bah oui. Et du coup, bah, en France, bah, ça donne quoi bah, Ça donne un Marvel Zombie 3 au lieu du 2. Tu vois Alors, déjà, aux États-Unis, c'est pas très clair. Parce que ce Marvel Zombie tome 2, c'est pas vraiment un tome 2. C'est-à-dire que la première partie du bouquin reprend ce qui s'est passé dans le premier volume, mais d'un point de vue différent. Et la seconde partie de ce tome 2, et la suite. Autrement dit, ça serait plus un Marvel Zombie 1.2, tu vois ?– Comme Evil Dead 2 était pour Evil Dead 1. Il y a une suite un peu. – Voilà. Mais du coup, en France, c'est encore plus le bordel qu'aux états unis parce que ça devient Marvel Zombie tome 3, sachant qu'ils parlent quand même du 1 dedans. – En même temps, ça n'a tellement pas d'intérêt, là, que... Merci non, non, mais, de cette non, conclusion, mais Julien. C'était beau. Dans les comics, on sait que souvent c'est un peu, voilà, c'est un peu. Non, mais bon, là, c'est vrai que c'est un peu même mais C'est une série euh, plutôt claire, quoi, On va dire que c'est ou une sorte de suite de mini-série. Ouais. Et là, c'est vrai qu'il y a tout qui s'entremêle. Alors déjà, aux États-Unis, c'était un peu délicat. En France, c'est encore plus délicat. Alors du coup, il ne faut pas lire ce que le monsieur-là a conseillé. Il faut acheter ça. Du coup, c'est déjà. Un petit peu plus clair. Bon, d'accord. C'est pas parfait, mais c'est un petit peu plus clair. Donc tu t'excuses tout de suite. tous les cycles. Mais du coup, on, on snap tous les cycles, bien. effectivement. Il bah, faut faire des choses. Et hein, c'est un normal. peu plus cher, à mon avis, Marvel Deluxe. Et c'est un peu plus cher. Donc, après tout ça, s'en est suivi, Marvel Zombie 2, 3 et 4 qui se passent sur notre terre à nous. En fait, il y a les zombies de la terre, de là-bas, qui viennent chez nous. Tu et c'est suivi, doc. L'univers Marvel normal ou l'univers de notre monde de, à nous, de pour nous. Non, non, le nôtre. Ah, d'accord. Vraiment. Donc, et là, il faut que je dise parce que c'est pas clair. Ensuite, c'est Marvel Zombie Return, Marvel Zombie Evil Evolution, ensuite seulement là, nous avons Marvel Zombie 5, puis Marvel Zombie Suprême et enfin Marvel Zombie Destroy. Il n'y a pas Marvel Zombie contre l'univers Marvel, un truc comme ça C'est bah, peut-être les fameux... Donc tout ça pour dire que lire, oui, de qualité, oui, peut-être, c'est suivant ce que vous en pensez, c'est largement possible, mais dans tous les cas, il faut quand même s'accrocher, il ne faut pas se perdre en route. Donc voilà, et pour terminer, je vais vous proposer un petit jeu, parce que je pense que vous le savez, parce que vous êtes des passionnés comme moi. Oh. Toutes, les cover, toutes les covers pardon, de Marvel Zombie ont repris un fameux numéro ah d'un ouais, euh, autre euh, comics, en fait, tout simplement. Par exemple, d'une autre cover. Mais pour euh, un volume de Marvel Zombie, précisément, ils ont repris des affiches de films d'horreur. Ah, ça, j'en ai. Bah oui, c'est l'intérêt. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire On va vous montrer les covers Ouh de Marvel Zombie et vous allez devoir retrouver le sur, film. Vas-y Alex. C'est un grand de films d'horreur, j'espère te trouver. Allez-y, dites de dead. Army of Darkness. Dead. Euh, Evil Dead 3, sûr. le 3, Evil Dead 3. Ouais. Evil Dead 3, 3 Army uh, of 3 Darkness, dead. Evil Dead 3, c'est bon. Army of Darkness, donc vous avez trouvé la première. Félicitations, passons à la deuxième cover. Euh, donc ça, euh, 28 jours plus tard. C'est sûr, c'est une question Ouais, non, si, si, c'est lui. D'accord. pas bah, toujours plus tard. Danny Boyle et tout ça. Oh là là là. Ah, Julien, on l'a vu ensemble, je te signale. Ouais, et et pourtant t'as pas, pas trouvé. Bon, troisième cover. Alors ça. Ah oui oui mais c'était. Euh... C'est un peu différent dans le film d'horreur. Film C'est un c'est un peu différent. Il y a une approche différente. Non je verrais pas. Non plus. Non c'est un mec qui tape sur des zombies mais de façon humoristique. Euh, Shaun of the Dead. Oui, Shaun of the Dead. On est raclé là, ça va pas. C'est beau, ah oui. c'est beau. Ah, elle est un peu moins bien faite que les autres, un peu moins évidente celle-là. Ouais. Donc ouais. voilà, c'était un petit jeu pour... D'accord, ah, c'est fini. Je, je ah, ah, ah, oui, oui, oui, m'incline. Oui, bon, ah bah oui, j'en ai que trois. Donc euh, en gros, t'as perdu. quoi. Ça marche. Voilà. Ça marche. Donc c'était tout pour Marvel Zombie. Par contre, on est content d'avoir appris que vous regardez, vous faites des petites soirées films d'horreur tous les deux. On regarde des films d'horreur, ça nous arrive quand même. C'est sûr. Alors, nous vous avons posé une question sur Facebook. On vous a demandé si vous étiez confiant par rapport aux différents films d'ici qui arrivaient à grands pas sur nos écrans. Et si Marvel avait du souci à se faire Alors, par rapport à ça, encore une fois, j'ai relevé des réponses. Alors, en vrac, il y a Mehdi qui nous dit, si c'est comme Man of Steel, aucun problème pour Marvel. Un point pour lui. Un point pour lui. Adrien qui dit, Marvel a trop d'avance, c'est évident. Deux points pour lui. <rire> ok. Et il y a John qui fait, <rire> Marvel. <rire> d'accord. Il n'y a pas de point pour lui, euh, d'accord, d'accord. Euh... D'accord. Donc maintenant, on passe à Frédéric qui dit « L'un sur Avengers et les gardiens de la galaxie, et l'autre, Catwoman et Green Lantern. » Green Lantern. Sérieusement, les gars, quelle compétition Julien. Ok. Euh, alors, je vais reposer sur une réponse que tu n'as pas cité mais que j'avais lu en fait, qui disait que euh, les personnages d'ici étaient bien installés déjà au cinéma. Et donc, d'ici, en fait, a cet avantage-là d'avoir des personnages qui sont bien connus, Superman, Batman, Wonder Woman, avec une de la Carter, ils sont bien connus, installés, alors que Marvel, en 2008, quand ils sortent Iron Man, qui connaît Iron Man le grand public. C'est vrai qu'ils n'ont pas commencé par le plus facile mineur. Il voilà, y a vraiment cet avantage là, mais pour moi c'est le seul qu'ils ont pour l'instant. C'est-à-dire que Marvel n'a aucun souci à se faire, honnêtement. Hein, honnête. Ils ont tellement d'avance que ce soit au niveau de euh, la création de l'univers partagé, de la qualité des films, des héros qui sont introduits et du nombre de films. Euh, pour moi, ils n'ont aucun souci à se faire pour l'instant. Ce qui va être important, c'est ce que d'ici va sortir maintenant, donc euh, Batman, Superman, Suicide Squad. S'ils se plantent là-dessus, parce que, bon, Green Lantern, c'était mauvais. mais of no style ça partage les gens. S'ils se montent là-dessus, à mon avis... Euh... C'est vrai que s'ils si ratent les premiers films, je pense que c'est mort d'office. Oui, voilà. Ça, c'est vrai. Il faut qu'ils arrivent à créer leur style, vraiment. Enfin, je trouve, parce qu'il y a... Alors, justement, il y a William, chaud, qui n'est pas d'accord avec toi, et qui, apparemment, c est, est d'accord avec toi, qui dit... D'ici a un coup à jouer en ne prenant pas la même recette que Marvel, c'est-à-dire des films comiques bourrés d'action. D'ici se veut plus sérieux et donc va pouvoir faire son beurre en proposant de voir quelque chose de mmh. différent de Marvel. C'est ce bien si il plus sérieux et pas plus intelligent. Parce que ça, il n'y a rien de pire ça pour cool. m'énerver de Mais croire hein, qu'il hein. serait plus intelligent parce que sérieux. Mais euh, non, euh, je trouve que le manœuvre... En fait, à cause des films des Batman, enfin, pas cause, grâce au film de Nolan, Nolan, c'est surtout l'esthétique du film qui est bien. Il enfin, faut dire scénario, c'est assez classique aussi, mais l'esthétique des films de, de ces Batman, hein, je parle, ouais. sont super bien léchés. Snyder. Euh qui a fait le, le Superman, c'est aussi un réalisateur, un maître derrière Marvel, à les mettre derrière la caméra. Marvel, il, ne cherche pas des mettre derrière la caméra. Il faut quelque chose de fluide qui roule bien et que, c'est, je compare souvent entre du blues et du jazz, quoi. Tu vois, Marvel, c'est plus du blues, quoi. Ça rythme, ça rythme, c'est, ça roule bien. Le jazz, quand c'est mal fait, que ça se prend prétentieux, c'est super chiant. On l'a pu. moi, je trouve, avec le dernier Batman. Euh, ouais. Tu vois, quand ça, ça pète, pète plus... On a peut-être son... plus ouais. le temps de se concentrer, on va dire, sur l'univers, on va dire, de bien montrer comment est Gotham City, la nuit, etc., l'ambiance. C'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a peut-être moins de rythme, mais plus de profondeur. J'ai ouais, tu... Marvel, c'est des fans de comics qui veulent s'éclater, en fait, et vraiment euh, adapter leurs personnages, enfin leurs personnages, les personnages qu'ils aiment à l'écran. Et pas se prendre la tête, alors que d'ici, peut-être faire plus des films cinématographiques, entre guillemets, si je Mais peux Mais c'est pas plus mal, c'est si bien, il faut qu'il y ait la, mmh. la place. Je trouve que le, le premier Superman m'a pas en donné envie de le revoir, là, le Superman qui est sorti. Mais euh, je le reverrai quand même. Mais je trouve qu'il a une belle patte graphique. Et si continue dans la même lignée. Parce que finalement, le premier Iron Man était fun parce qu'il y a fait longtemps qu'on n'a pas eu de bons films de super-héros. Mais ouais. esthétiquement ou scénaristiquement, il n'est pas. Donc du coup, de manière générale, donc DC a un coup à jouer. C'est évident. C'est pas mort pour eux. Marvel n'a pas, pas un peu une peu avance de non. folie. Mais il faut qu'il fasse ses preuves. Quoi. Ouais. Puis on a 3-4 films, films de super-héros par an. Si on en a 8, on tiendra le coup. On pourra les voir. D'accord. Bah, merci, messieurs. Donc euh, bah voilà, l'émission touche à sa fin. J'espère que, que vous avez pris pardon, plaisir à nous suivre. On a plaisir, on a plaisir. On a, on a, on a plaisir. plein les plaisirs avec nous. Donc euh, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook pour suivre toute l'actualité comics, suivre nos prochaines émissions. Et Twitter. Et Twitter. Et participer bien évidemment au prochain débat. À tout bientôt. Ciao, ciao.